Petite information quand même, parce que accessoirement c'est bien de faire les choses correctement, il va être comme ceci, cela va être posé comme cela, donc accessoirement ce qui serait bien c'est que les fils soient comme ça. Alors maintenant, on va mettre les dissipateurs. Donc il y en a trois au total et on va pouvoir les fixer directement aux endroits euh Réconiser. Et donc voici le Raspberry. Donc petite information, on peut le connecter le ventilateur sur cette petite broche, et je vous expliquerai un petit peu où est-ce qu'il faut les brancher et les deux possibilités qui sont. Et encore une autre fois plus une autre petite subtilité. Avant toute chose, on va commencer à mettre euh, les radiateurs. Donc là, alors très simple, on prend, on enlève la petite gommette. Et on n'a plus qu'à l'appliquer directement sur le CPU. Voilà. Pareil pour celui-ci. Oh on va faire celui-ci d'abord parce qu'il est plus petit. Alors malheureusement, quelquefois, voilà, le plastique n'est pas bien mis. Ça peut arriver malheureusement. On le met juste ici et enfin, le dernier qu'on va placer juste là. Donc vous posez juste, vous recentrez et vous appuyez bien fort pour qu'il soit bien collé. Si vous l'appuyez bien fort, vous pouvez le mettre à plat. Il n'y a pas de risque puisque tout est plat, Voilà, et ça vous permet de bien appuyer directement dessus. Pourquoi avoir branché le ventilo dans cette position Parce qu'il va aller sur ces pins là du coup et que si on regarde bien concrètement ça sera comme ceci et au niveau du fil il est préférable de l'avoir sorti ici plutôt que de l'autre côté puisqu'il va être parfait pour éviter que ça puisse encombrer l'air qui passe. Donc voilà, alors deux possibilités pour brancher euh, ce ventilateur, il se branche sur la troisième broche, donc ici, troisième, donc là, et première de la deuxième rangée, donc première de la deuxième rangée, troisième de la rangée supérieure, et là on est sur un ventilateur qui tournera normalement. Si vous voulez le mettre en high speed, il va falloir le brancher sur le, la première pin de la première rangée et la troisième pin de la troisième rangée. Moi, personnellement, je vous le déconseille parce que qu'il fait un bruit du tonnerre. On n'est pas sur du, du couette, malheureusement. Euh, après, à voir si on ne peut pas adapter. Euh, la deuxième subtilité que je voulais aussi apporter, c'est que éventuellement avec un petit schéma très simple, très classique avec un petit, un petit interrupteur de pouvoir brancher le switch euh, du ventilateur entre le height et le normal avec juste un petit switch euh, qui ferait la transaction entre les deux. Donc peut-être que je ferai un tuto euh, dessus mais c'est relativement assez euh, simple à faire. Donc voilà, Donc, une fois qu'on a mis euh, les, les, les radiateurs sur les emplacements adéquats il ne reste plus qu'à placer le Raspberry dans sa partie euh, du boîtier. Alors, donc très simple, il y a juste à mettre ici, vous avez deux petites encoches, à mettre ici le Raspberry sur ces deux encoches. D'accord C'est-à-dire que si vous le posez comme ceci et que vous forcez, eh bien, ça ne risque pas de rentrer. Donc, vous avez deux petites encoches juste là. Et un maintien ici donc vous mettez votre raspberry comme cela vous enfoncez Alors pas trop fort hein. vous avez vu ça pousser hein, tout simplement ici vous appuyez très légèrement et ça y est, le raspberry et dans son socle il reste plus qu'à mettre le boîtier par dessus donc l'appareil très simple vous mettez votre boîtier comme ceci vous avez juste à forcer un tout petit peu ça y est, c'est intégré, c'est mis. Par rapport à l'ancien modèle, le PI3, le, le, le soc, on pouvait l'enlever assez facilement, les, les, les, les, le maintien n'était pas bien soutenu. Là, il est très très bien soutenu, ça tient parfaitement bien. Et là, nous n'avons aucun problème. Nous avons donc la possibilité ici d'avoir un display euh, port euh, pour tout ce qui va être euh, écran, euh, écran tactile. En fait. ben, L'écran tactile, en fait, vous allez le, le connecter euh, euh, juste ici. Voilà. Donc maintenant il ne reste plus qu'à brancher euh, cette version. Donc rappelez-vous, troisième ici, premier ici, et je ferai un focus pour qu'on puisse bien voir où est-ce qu'il est connecté. Très souvent de fois on me demande où est-ce qu'on met le, les pattes. Alors en fait juste ici, voilà. Et là vous n'avez plus qu'à le poser, alors le cas vous voyez c'est beaucoup plus simple de positionner son ventilateur comme cela, on a juste à le poser comme ceci voilà. et le Raspberry est prêt à fonctionner nous avons donc le câble HDMI donc HDMI classique au niveau d'ici et ici une micro pour pouvoir le relier à l'endroit c'est mieux Hop. pour pouvoir le brancher juste là en fait on a une prise sortie euh, euh, d'IN c'est du 3,5 donc voilà la carte sd euh, avec euh, un système préinstallé et bien entendu un adaptateur pour pouvoir le brancher donc euh, sur un port USB usb ou usb-c et la carte micro sd va juste ici alors je vais vous montrer Hop. voilà on n'a plus qu'à l'insérer à l'intérieur et après il n'y a plus qu'à mettre cela dans le pc pour pouvoir l'utiliser donc voilà nous avons aussi une prise secteur alors beaucoup plus petit que la version 3.1, euh, euh, euh, le, le Raspberry 3.1 en fait, le, le, le, la prise, le, le, le secteur en fait, quand euh, on et le secteur était beaucoup plus gros, et beaucoup plus petit, beaucoup plus agréable. Voilà. Et vous avez ici donc un interrupteur pour pouvoir allumer et éteindre le Raspberry. Je pense que je fais aussi un tuto, euh, puisque euh, le problème qui se passe, c'est que moi. <rire> Eh bien, j'ai plus beaucoup de prises et à chaque fois de brancher des appareils. Donc, je vous montrerai aussi comment adapter euh, sur un appareil la possibilité de, de, de réduire un petit peu ses prises secteur. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà un modèle euh, tout préfet. Et comme vous pouvez le voir, alors je vais mettre le, le micro à côté. Là, il ne fait pas trop de bruit. Il est en normal. Et si on le positionne de l'autre côté, en height speed. Et eh bien en effet il fait énormément de bruit. Est bien, quand on... est gentil, mais il fait énormément de bruit. Donc je préfère le laisser comme cela, en normal. Il fait un peu moins de bruit, mais il fait encore du bruit. Euh, et on fera aussi des tests euh, pour savoir si vraiment ça chauffe euh, énormément ou pas. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu sur ce. Ciao